Bonjour, nous allons voir dans cette petite vidéo les postures à corriger ainsi que le programme express à effectuer toutes les 30 minutes pour épargner votre colonne vertébrale et éviter les troubles musculosquelettiques. Pour commencer, il faut que le siège soit adapté à votre morphologie. Ici, le dos est trop penché en avant et les pieds ne touchent pas le sol. Voilà, ici le siège a été réglé en hauteur, donc les pieds touchent le sol. La position du dos est meilleure, il faut mettre les accoudoirs afin de pouvoir appuyer les coudes et ainsi empêcher le surmenage au niveau des épaules. Alors ici les pieds sont bien appuyés au sol, les coudes sont appuyés sur les accoudoirs, la colonne est bien droite. La région lombaire est bien calée sur la partie inférieure du dossier. Finalement, nous avons changé de siège. Celui-ci est beaucoup plus en adéquation avec la morphologie d'un eau clair. Les avant-bras sont bien appuyés sur le bureau, les poignets sont détendus, le dos est parfaitement calé. Voilà, donc, on peut travailler pendant une demi-heure sans fatigue. Voilà, nous allons voir maintenant la séquence flash d'exercice anti-mal de dos. Premier mouvement, eh bien, on pousse sur les mains, on se grandit, et étirement de la colonne vertébrale, décompression des, des disques, étirement des muscles du dos. On recommence, on fait cet exercice deux à trois fois. Maintenant, nous allons faire un exercice de détente des muscles du cou. Rotation du côté droit, maintien. à gauche, menton vers l'épaule, sans élever les épaules, garder les épaules bien basses. Mouvement suivant, étirement. On pousse les bras vers le haut, on s'étire, on s'étire, on pousse vers le haut, on allonge les muscles de la colonne vertébrale et on détend sur les épaules. On peut faire cet exercice deux à trois fois. Et on repose. Voilà, toutes les demi-heures, donc vous faites une petite pause. On commence par s'étirer, mouvement que nous avons déjà vu précédemment. Et on va enchaîner par des mouvements de détente au niveau des muscles et des sapos des poignets. Ensuite, on peut se masser le muscle de l'homoplate. On étire les muscles pectoraux. On fait travailler les homoplates. Ensuite, on va faire un étirement général. On pousse sur les mains, on se grandit, on s'étire. On s'étire sur la pointe des pieds. On relâche, on s'assoit. On peut faire cet exercice une ou deux fois. On fait à nouveau un mouvement de rotation de la tête. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Et on peut se remettre à travailler. Si vous pratiquez ces exercices régulièrement, vous éviterez l'installation de troubles musculosquelettiques de la colonne vertébrale, de l'épaule, du coude et du poignet. Si vous voulez en savoir plus sur votre colonne vertébrale et comment la soigner, je vous conseille la lecture de mes livres numériques ainsi que de mon livre de librairie Le livre du dos. Vous trouvez mes livres numériques sur la librairie naturmania.fr. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.